Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, c'est maintenant le premier JT de l'année. Nous on est contents de retrouver la 1000 GLG. <rire> J'ai oublié le bouton. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 4 janvier 2022 Ça y est, c'est parti. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner. Et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, je vous rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch et en enregistrement local pour la diffuser sur YouTube un peu plus tard. cest vous pouvez me rejoindre sur Twitch, on parlera tout à l'heure que vous avez loupé les cadeaux et que vous allez peut-être en louper encore plein d'autres. c'est confirmé et tout, je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, comme on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Le mois dernier, on avait assez de café pour avoir deux émissions par semaine. C'est-à-dire, ben voilà, on a le mardi et le vendredi. Pour l'instant, on est à 57% pour avoir au moins une émission par semaine. Au mois de février, vous pouvez soutenir l'aventure et rejoindre un peu nos derniers tipeurs qui sont Fernando, Cisco, Cisco, Cisco, Cisco. On peut amuser comme ça aussi. Voilà. Et enfin, tous nos tipeurs qui sont dans la liste. Voilà, plein de café, plein d'émissions permet de soutenir l'aventure et de commencer la journée du bon pied. voilà Surtout c'est si tu es en train de regarder l'émission, en train de boire un café, tu dis il y a une corrélation et tout. Spécial et de ceux qui mettent un pouce en l'air parce que vous aimez l'émission et ça permet de la soutenir. mais à ceux qui mettent un pouce en bas, qui regardent l'émission tous les mardis et vendredis, qui n'aiment toujours pas, mais qui mettent quand même un pouce en bas. <rire> ne rigolez pas, on en a... <rire> Mec, en a. <rire> Et enfin, à tous ceux qui mettent un coup, comment, un coup, comment, un commentaire, un commentaire pour, pour soutenir un petit peu l'aventure, ça fait également plaisir, ça permet au robot YouTube de se dire, waouh, il y a des vues, il y a des pouces en l'air, il y a des commentaires, mmh, ça va le faire. <rire> Allez, on recommence le gite du geek avec les news du jour, puisque le Xiaomi 12 bat tous les records de vente de la marque. Alors... Il y a plusieurs choses. Un, le, le smartphone, alors c'est uniquement sur les ventes chinoises, parce que le téléphone est uniquement sorti en Chine. Euh, donc bon déjà il n'y a pas l'Europe Ensuite bon il y a quand même le côté où en Chine encore et Ils ont quand même un petit peu de retard là dessus C'est quand même un achat d'impulsion et surtout un achat de niveau social C'est à dire pour prouver que vous gagnez de l'argent et que vous avez un niveau social euh, correct Et eh ben il vous faut le nouveau téléphone et non pas l'ancien ah, C'est le nouveau, voilà, ils en sont encore un peu là Donc tant mieux pour eux, écoutez il faut que ça marche Euh donc le, les ventes ont certainement été boostées pour ça parce que le Xiaomi 12 c'est bien évidemment le nouveau et tout le monde se doit d'avoir le Xiaomi 12 Ensuite, bon, bah, il faudra quand même bien avouer que Apple nous a pas proposé grand chose de bien depuis quelques années, à part quelques upgrades, et l'espèce de conflit euh, pseudo-chinois-américain, arrêter d'acheter du Apple, c'est cher, mais en même temps, ça vaut pas vraiment son argent, euh, alors que vous pouvez avoir du Xiaomi, avec, et là vous êtes au moins un patriote chinois, tout ça, tout ça, c'est pas mal. Bon, ensuite, il y a un deuxième point qui est le point le plus litigieux dans l'affaire, c'est qu'en fait, les Chinois comptent leur record de vente en chiffre d'affaires. Voilà. Non pas en bénéfice, non pas en nombre de pièces, mais bien en chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le téléphone, dit, voilà, on a vendu pour tant de, de, yuan, de millions de yuan, même en euh, deux téléphones. Alors le problème, c'est que en fait, cette nouvelle gamme de téléphones-là est bien plus chère que les derniers. Donc forcément, à un nombre de pièces équivalent, eh ben, vu que les téléphones sont plus chers, eh ben ils ont gagné plus de pognon. Donc ils ont battu les records. Donc après, le record reste quand même, encore une fois, incroyable pour la Chine. Je vous rappelle, un milliard, plus de 500 millions aux chinois. Il n'y aurait que 0,0 cachette. Ça fait quand même des ventes qui sont pas mal. Mais voilà, avec un téléphone commence à 3720, soit 580 dollars pour la version 12. Et après, la version 12 Pro. Alors là, on s'enflamme, on évite à 700 dollars en prix de base. La version X, je ne suis pas convaincu que les gens se ruent là-dessus, mais la version X, ouais, la version X chinoise... Non, c'est pas japonais, c'est chinois, ce coup-là. Bon, et ben, ETA commence aussi à 500$. Donc voilà, le prix est vachement plus élevé, même pour des versions light. Je rappelle, un EMI un 11 light, ça valait 250 balles au lancement. Voilà, donc euh, 300$ maximum. Donc à 300$, 500$ maximum pour les premiers et les entrées de gamme, on comprend que bah, ils ont fait beaucoup plus de chiffre d'affaires à euh, nombre de téléphones équivalents. Certaines marques préfèrent vous dire on a tant de téléphones, eux préfèrent vous dire on a de l'argent. C'est des petits filous dirons-nous, voilà. Bon, je voulais vous faire une petite remarque, je sais pas si vous avez vu, mais alors moi en tant que youtubeur, influenceur, businessman et mythomane, non, <rire> c'est déjà, des... non, en 2022, non, euh, je suis obligé de regarder mes spams, puisque, évidemment, il y a plein de, de partenaires qui euh, gèrent leurs mails comme des merdes et qui partent dans les spams, donc tu es obligé tous les jours de regarder dans les spams et de nettoyer en disant qu'est-ce qu'il y a des spams et qu'est-ce que des fois, il y a des partenaires, des marques qui se retrouvent en spam je ne sais pas pourquoi, on oublie de regarder. Et ben là, pendant <rire> entre Noël et jour de l'an, j'ai presque pas eu de spam. jour de l'an, pas de spam du tout. Pas zéro. Je l'ai étonné, j'ai zéro, ça marche pas, j'ai rafraîchi, j y a pas de spam. Alors j'en ai pris un dans ma boîte email, j'ai mis en spam pour voir. Ouais, ouais, non, mais ça marchait bien, mais pas de spam pendant le jour de l'an. Bon, voilà, ce qui prouve bien que c'est pas que des robots méchants, machin et tout. Y Il a vraiment des gens derrière et que les mecs, à bah, jour de l'an, hein. Votre cas, tout... Non, non c'est les méchants chinois qui spam, on a dit. Donc, <rire> pas les méchants russes, les méchants roumains et tout. Non, non, voilà. Donc il n'y a pas eu de spam pendant le jour de l'an, Vous regarderez vous aussi, mais c'était voilà, assez étonnant j'ai trouvé ça assez, assez le casse. Bon, on parlera évidemment des promos AliExpress. AliExpress qui nous promose toujours des promos tous les jours. Aujourd'hui, on est le quoi On est le 4. C'est quoi la promo aujourd'hui y a pas grand chose de trop bien hein. alors cette montre là je crois que je l'ai eu hein. euh, elle m'a contacté One euh, One là elle voulait faire la, la vidéo machin mais elle voulait être sûre que euh, on en vende assez pour pouvoir <rire> 24 balles t'es un monde de merde là je <rire> voulais dire 24 c'est 24 euros cette horreur là alors qu'en review on sait déjà que ça va pas être de ouf je dis de là que t'en vend assez pour amortir la review je dis moi je veux bien prier tout le monde hein l'échange de Jésus Bouddha tout on va tous les faire mais ça va être compliqué <rire> donc je pense qu'elle n'ira pas au bout du dossier mais voilà, il y a des promos, si y en a que ça intéresse une petite montre de femmes, sachez que vous la trouverez sur jtgeek.com et également sur euh, Skyphone. voilà, bon, euh, Tipeee bah, on commence un nouveau mois, encore une fois, bah, merci à nos tipeurs et merci au prochain et merci au seul qui est là c'est le robot. C'est le, euh, le robot modération qui est là. Merci à lui. Bon, le geek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie, vous retrouvez toutes mes vidéos. Alors, Je me suis un peu calmé parce que j'ai mis pas mal de vidéos que j'avais regardées euh, dernièrement, notamment les routes de l'impossible. Oh, Qu'est-ce que je suis fan de ces routes de l'impossible Qu'est-ce que c'est trop bien Parce que j'ai pas la télé, moi, comme je suis en Asie, comme donc là je regarde moi avec YouTube pas mal. Et puis bah, les dernières promotions et la review d'hier dont on parlera tout à l'heure, bien évidemment. Bon, allez, les vidéos, parce que j'ai redémarré mon ordinateur, c'est pour ça qu'il n'y a plus de latence. Bon, bonne année, des bons cadeaux. Alors là, on parlait des lives, en fait, tous les dimanches. Alors, normalement, ce n'est pas tous les dimanches. Dès qu'on fait 100 followers sur euh, Twitch, on fera un live le dimanche et je vous ferai gagner des cadeaux et des cartes cadeaux. Ça, c'était l'annonce. Annonce mise en pratique, mais, mais dans la foulée, hein, puisque... Alors, il y avait le déballage de samedi. Alors, samedi, le... Pro... Alors, le... Allez, la soupe au chaud, bien évidemment Bon, <rire> Il y a plein qu'on pas la rêve. Hein. Là, trop jeune. Voilà. Bon, je vous rappelle sur, euh, je fais des lives Twitch. Alors euh, les émissions, l'enregistrement de l'émission, je la fais en live sur Twitch et après je la diffuse sur YouTube. Mais le mercredi on fait un live sur Twitch, le samedi on fait un déballage et le dimanche tous les 100 followers, et eh ben on fait un, un live dans lequel je vous fais gagner des cartes cadeaux et des cadeaux. Mais on en parlera tout à l'heure puisque parce qu'il y a du nouveau déjà, déjà, là, tu es trop énervé dimanche, et j'ai déjà du nouveau, ça fait plaisir. Donc le samedi, on fera les déballages, le déballage de tous les produits que j'ai reçus. Aujourd'hui, j'ai juste reçu un produit pour moi. C'est un espèce de, de rack de disque externe pour euh, de Rico pour mettre tous mes vieux disques euh, comme ça pour faire des sauvegardes en interne et tout. Donc je l'ai reçu là. Je suis pas sûr que j'attende samedi hein, pour vous le déballer. Peut-être que je me le referai voir samedi, mais je vais peut-être le déballer aujourd'hui. C'est un peu. Voilà, parce que mes disques sont là et avec mon Ivaci là. Euh... Non, c'est pas, pas Ivaci, c'est ici Doc. Ici doc, euh, non, USB vers USB, euh, de USB 3, hein, ça marchait pas génial, voilà. Donc on en parlera seulement samedi ou peut-être demain. Bon, le live du dimanche, dès qu'on atteint les 100 followers, je vous fais un live le dimanche à 16h et je vous fais gagner des cadeaux ou des cartes cadeaux. Première semaine pour lancer un peu le truc, pour regarder comment ça marche, pour lancer un peu le jeu, pour regarder un peu vos réactions et tout, on a fait gagner trois chèques cadeaux Amazon. Pas mal, hein il y avait 5, 10 et 20 euros. voilà. Euh, y en a... Alors, les chèques cadeaux ont été envoyés à Amazon. Je les ai envoyés hier et ils ont envoyé aux gagnants parce apparemment il y en a déjà un qui l'a réclamé. Donc le deuxième ne l'a pas réclamé et le troisième m'a dit euh, le chèque cadeau il n'en voulait pas. Voilà, pas là qu'il n'en voulait pas, mais qu'il me l'offrait, d'accord. Et je pense que je vais vous le re-reoffrir. voilà, puisque en même temps c'était dans le deal. Je pense qu'on va le garder pour le prochain euh, live du dimanche et je vous le referai gagner avec en plus des cadeaux tu on a, t'es déjà chaud la cocotte, Puisqu'on parlera de la review de hier, le test de la caméra Imu Ranger SE4MP. Une petite caméra motorisée qui te suit et tout, en 2,5K avec tracking d'édition de son mouvement, de son et tout, avec un code promo de 10 euros. Enfin, un prix qui était super agressif en plus. Et ça vous a bien plu, puisque rien que hier. Alors, il y a un petit décalage entre nous, le, le nombre de clics. Et euh, le temps que les commandes soient validées, expédiées, tout machin comme ça. Mais euh, ce matin, par rapport à hier matin, il y en avait déjà 12 ou 14, je crois, déjà partis dans la première journée. Donc preuve que euh, que ça fait plaisir. Donc euh, Imou nous a écrit ce matin. enfin, nous on leur a écrit hier soir. disant, voilà que la vidéo était en ligne, que on avait pas mal de bons retours et que bah on voyait au niveau du clic ça cliquait pas mal. Et là nous a écrit en disant ouais euh, ça a mieux cliqué que bien puisque bah ça vend pas mal donc ça nous fait plaisir. La caméra est vraiment bien, elle fonctionne vraiment bien et ça ça fait plaisir pour commencer l'année. Vous êtes nombreux à avoir craqué pour cette petite caméra donc encore une fois bah, bah merci euh, merci pour eux voilà. Et donc j'aurais dit qu'on faisait un petit niveau ouais, euh, tous les dimanches. Enfin, de temps en temps le dimanche, Et que ça serait bien si elle pouvait nous offrir des caméras Et elle a répondu bien évidemment qu'elle était d'accord Donc ça ce qui pourrait que Éventuellement, alors peut-être pas ce dimanche là Parce que là bon ce dimanche là ça m'étonnerait qu'on ait les 300 followers On était à 200 et quelques Mais le prochain au pire Dimanche prochain voilà. Si on n'a pas les 300 followers d'ici dimanche prochain Je ferai quand même un live Où on aura certainement une caméra Imo à gagner ce qui est quand même pas mal. Et il y aura le chèque cadeau euh, qui n'a pas été utilisé. Alors, je donne pas le montant, parce que je suis comme ça. Je laisserai le montant à la discrétion. Et puis, on verra peut-être que d'ici là, on arrivera à gratter les trucs. Mais ça veut dire que ce dimanche-là, si on a les 300 followers, ok sinon le dimanche prochain, voilà, donc tous les 15 jours pour essayer de lancer la machine, puisque que je suis assez content parce se dire, on a encore un chez Amazon à vous offrir, et ensuite, c'est à moins une caméra imou, plus tout ce qu'on arrivera à voir, puisque à chaque fois qu'on fait une review, maintenant, j'envoie le, le, un mail à, à, au partenaire, en disant, voilà, la review est en ligne, et vous savez qu'on fait aussi un petit giveaway et tout, et que ça serait bien, si vous pouvez nous offrir des trucs, c'est du win-win, c'est gratuit pour vous, et euh, ça fait de la pub euh, pour ma chaîne Twitch, et pour eux, voilà les marques sont assez euh, réceptives, et je ne vous cache pas que fait trop. En fait, ça, ça fait plaisir d'offrir comme ça. Là. ça veut dire que, voilà, ce dimanche-là, si on a les 300 followers, alors si t'es pas encore inscrit sur Twitch, vas-y, <rire> vas-y, Coco. Et si tu, t'en fous, voilà, parce que tu t'en fous de tout, et eh ben, on attendra. Et dans ce cas, pour ceux qui sont déjà inscrits, ça sera dimanche prochain. Voilà. À savoir que qu ce que je voulais dire. Euh, j'ai a fait un pari pour savoir combien il y a de personnes qui étaient en ligne dans le dernier live. Vous étiez quand même 48. <rire> 48, le, le pic qu'on a fait, c'est 48 visiteurs en ligne. c'est pas mal. J'avais misé 50, hein. Tout ce qu'on là. Là. Moi, j'avais dit 50. Donc, à 48, c'était moi le plus proche. Hein. Je suis désolé, tu y en a qui avait 45. Moi qui avait un 46. Non, pas être si loin que ça 46, hein. ouais, Mais, euh, bah, c'est moi qui gagne J'ai rien gagné. J'ai gagné le droit de vous refaire un jeu. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Et ben je vous inviterai à me rejoindre sur Twitch. Si ce pas encore fait, le lien est dans la description. Puisque, ben, vous avez peut-être loupé des trucs. Euh, les magouilles avec les magouilles, on s'en fout plein les fouilles. Non, c'est surtout mon premier blog, voilà, que j'ai remis en ligne. Alors, j'ai pas fait d'article hier, parce que j'ai pas trop envie. Mais j'essaie de vous mettre des articles de temps en temps, des produits sympas, locaux, c'est divers, c'est des variés. Encore une fois, le live sur euh, Twitch, pas mal. On a vu passer des gens. Des gens perdus, des insomniaques. Voilà. Bon, les prochaines reviews à venir Alors, les prochaines reviews à venir, vous l'avez vu dans le déballage de samedi On a reçu la Oclean Flow Alors qu'on devait en recevoir deux Donc j'ai à la meuf, alors c'est une meuf de marketing hein. C'est pas la... pas Oclean Direct C'est la meuf de marketing J'ai dit oui, un euh... dit Ah, mais... ah j'ai oublié <rire> J'ai oublié de vous commander la deuxième Donc il y a que celle-là Et celle-là, malheureusement, elle fait pas partie de la promo incroyable qu'ils ont Puisque eux, ce qu'ils voudraient celle-là C'est la vendre, mais ils la vendent 36,95€ Donc elle est pas chère on verra qu'elle est vachement bien cinq euh, modes euh, truc trop bien le problème si je lui dis c'est qu'elle est, est en promo sur Amazon à 29,99 quoi elle me dit oui mais Amazon c'est pas le même vendeur que Oakley et nous on est missionné par Oakley Je dis mais moi je m'en fous moi les gens ils veulent acheter au moins cher et 29,99€ sur Amazon ou 35 sur votre site les gens ils vont pas chercher 3 hein. ils vont faire elle me dit oui mais sinon il y a une promo de Noël sur leur site pour d'autres brosses à dents je me mais non dis mais non, <rire> dis, mais non on fait la review d'un produit essayer de tenir au moins le prix que ce soit au moins moins cher que le, que le site officiel que, que Amazon, sinon ça n'a aucun intérêt donc euh, voilà, il fallait lui expliquer là, que c'était pas malin de faire la vidéo d'une brosse à dents et de leur dire à la fin non mais il y a d'autres promos sur le site <rire> voilà je sais, ouais, c'est ma vie c'est ma vie moi. et enfin pour lundi, normalement on a la review du nouveau robot aspirateur avec station de vidange, le Midea Essuie Plus, qu'on a depuis le mois de novembre déjà qui a reporté normalement au 10 janvier, mais bon, le problème, c'est que je lui ai écrit, là, en début de semaine, genre hier, je dis, mais alors, c'est toujours bon pour le 10 janvier Et depuis, et depuis à couler beaucoup d'eau sous les ponts. J'ai trouvé la journée de boulot, démissionné la meuf, le produit il est là. Bon, on va voir après, euh, on verra, on verra comment ça va se passer, mais normalement il y a ça. Et après, euh, semaine d'après, normalement on devrait attaquer, bah, au moins la, mo la montre qu'on a reçue avec d'autres produits. Ah oui, j'ai eu confirmation de, de, v de Vega. Alors, pour ceux qui me demandaient comment ça coûte, ça ne coûte pas. <rire> ça ne coûte pas parce que c'est fait partie des pré-productions et qu'ils n'ont pas le tarif. C'est une prise murale, je pouvez voir, c'est une prise murale, d'accord, que tu mets, qui intègre une batterie externe. Alors, c'est une prise murale, tu peux brancher tes trucs en USB pour recharger tes téléphones, tout ça, tout ça. Toi, tout bien. Mais il y a une batterie externe, c'est-à-dire que tu l'enlèves, il y a 10 000 milliampères, tu mets dans ton, dans ton sac à dos ou ta sacoche et tu peux recharger tes devices. Alors il y a l'instant elle m'a juste dit faites euh, une vidéo euh, suscitez l'intérêt on pas dit ça comme ça ouais. enfin, pas aussi bien mais voilà suscitez l'intérêt invitez leur à aller sur leur site à vous préinscrire sur leur email et dès que le produit sera disponible vous pourrez l'acheter voilà. donc euh, peut-être il y aura ça la semaine prochaine il y aura le midi à lundi et fin de semaine prochaine il y aura il y aura le Véguer, et après, normalement, il y aura les montres. À savoir que si vous vous inquiétez qu'il ne se passe rien en ce moment, sachez que du 29 janvier au 6 février, il y a le jour de l'an chinois, ou la semaine du jour de l'an chinois. Donc, les Chinois sont là, mais sont déjà un peu en mode débrayage. quoi. Ça veut dire qu'ils ne vont rien lancer d'urgent là, en sachant qu'ils partent à la fin du mois. Donc, ça arrive d'être assez tendu, puisque bah, il se passe un peu rien, et qu'on sait qu'il y a le jour de l'an à la fin du mois, et que, déjà, je vais partir en vacances pendant une semaine pour de vrai. Sauf si, parce que là, il faut y aller, maintenant, nous aussi, chez nous, on en Asie, c'est faut se mettre un truc dans le nez, là. j'ai acheté un machin, faut que je fasse ma, ma petite soupe, là, tout à l'heure. Et tous les 72 heures, si on va aller manger et rentrer dans les trucs, il faut avoir un test PCR négatif, d'accord Ça commence à être la merde. Alors, je ne suis pas encore parti en vacances, hein. Ne vous inquiétez pas, ça trouve, les vacances, ça va être euh, dans, dans la maison. Bon, je vous rappelle, j'ai également un Instagram, mon Instagram, c'est Greg Le Geek, vous pouvez me suivre là-dessus, et retrouver un petit peu bah, toutes les photos que je mets tous les jours, les promos, les propagandes, et les euh, daily pictures. Et aujourd'hui, c'est le jour du chat, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Da, deuxième prise de sang du chat, Savoir s'il va mieux, il va mieux, hein il mange pas beaucoup, parce qu'il est tout, mal, tout malade, là, il était tout, mal, tout malade, il mange peu, mais souvent, <rire> casse les couilles souvent, en gros. Bah, j'ai même mange. alors je touille, ah, c'est neuf, et il mange. Et, euh, deux trucs, et après, il va dormir. Quelle vie incroyable Bon, vous pouvez également écouter cette émission en podcast sur SoundCloud si vous avez podcast à 10, vous mettez directement le flux dessus. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, vous pouvez l'écouter sur Amazon, vous pouvez l'écouter sur euh... qu'est-ce qu'il reste On a mis les flux, j'ai mis mon flux partout. Voilà. <rire> Par exemple, vous demandez. Bon, films, séries, télé. Alors, il y avait tiens une une, une blague, une blague ou où j'ai vu dans un article en fait, si vous avez vu le film Don't Look Up. Euh, sur le, la comète et tout, en fait, c'est un film alors déjà un film qui est très bien Moi, j'ai pris beaucoup le plaisir à regarder sur, sur Netflix et euh, en fait, c'est une espèce de, de film sarcastique concernant euh, la, la, la situation et la situation actuelle et euh, voilà, comment réagissent un peu les gouvernements et tout, et en fait le, la blague, c'est qu'en fait, il fallait remplacer comète par euh, Covid voilà, c'est ça la blague. Et une fois que tu remplaces Comède par covid, le film prend tout son sens autant aussi bien que avec le film de divertissement. Mais là vous comprenez que les mecs vont laisser les chercheurs, vont voir les, les gouvernements, ils disent "Eh hey, dis donc euh, on est ne qui arrive se faire défoncer, puis là, les gouvernements, il faut bon, on va attendre qu'elle arrive, <rire> on va attendre qu'elle arrive, et puis on verra. On a on avidera le fait. Non, mais il faut pas attendre, il faut prévoir. Il fait non, on va attendre, ça se trouve euh, pas très à côté. <rire> grave. Ça, et puis après, le fait de dire, euh, bon, bah, là, bon, bah, la comète, on va se la prendre dans la gueule, c'est sûr. Il n'y a pas moyen de gagner un peu de thunes là, <rire> a pas moyen de se faire un peu de thunes dans l'histoire là, en vendant. Alors, le dans l'histoire, c'est de récupérer les matériaux dessus, mais après, on comprendra en Europe, il a pas moyen de leur vendre les That's <laughs> good ça vient où De Chine qu'est-ce qu'ils vont nous vendre Des masques ah d'accord ça va tout va bien, et puis eux ils disent on va vendre des vaccins qui vont pas marcher trop bien mais vous en prendrez tous les quatre mois donc sur le cumul ça va bien marcher mais en fait du coup l'histoire elle prend complètement un autre bon le problème c'est qu'à la fin du film ils se font défoncer quand même donc j'espère que nous on s'en sortira mieux mais c'est à peu près pareil, c'est les mêmes réactions quand tu regardes le truc, les mecs ils vont pas réagir comme ça c'est pas possible, et en fait quand tu remplaces par par Covid, tu te dis mais en fait ils ont fait exactement ça ah mais c'est bon là, tu me une c'est une, une petite. Je suis le professeur, je suis le proche Blanche Neige, je suis spécialiste. C'est une petite grippe, comme toutes les autres. Ça fera jamais de mal, pas oh, putain. T'es bien bonne celle-là. mais ah, bah, dis donc. Voilà, donc je vous inviterai ah, oui, à vous aussi euh, re-regarder peut-être le truc et à remplacer euh, dans le film Comète par Covid. Vous avez dit ah ouais ouais ouais, ah, ils sont cons comme ça. Non, non. Et dans le film tu dis oh, mais les gens ils sont pas cons comme ça, c'est pas possible. Mais, euh... Regardez, on est dedans, <rire> on est dedans, bien sûr, bien sûr que ça marche. Bon, j'ai regardé, enfin, avec un petit peu de retard, le livre de Boba, Boba Fett, euh, inspiré du livre de, de Forrest Gump, bien évidemment. Maurice Gump et Boba, le roi de la crevette, bien évidemment. Euh, J'ai regardé ça hier, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est beaucoup plus dynamique que euh, The Mondalarian. Puisqu'il y a beaucoup plus de scènes de combat. Il y a alors il y a du coup bah, l'introduction du personnage. Comment il était dans le désert, comment il est sorti du, du verre des sables. Alors oh, le verre des sables, forcément, ça fait vachement penser si on a qu'on d'une. On est vraiment dans le truc là, tu sais. Hein et euh, c'est pas mal, il y a pas mal d'actions il y a des décors qui sont incroyables, il y a beaucoup de personnages c'est à dire que les mecs, bon bah voilà, c'est une série télé mais ils ont accès à tout euh, l'univers euh, Star Wars Disney, donc ils ont les décors ils ont les costumes, les vaisseaux les. il y a plein de personnages il y a plein de détails partout dans le truc, et ce qui fait que bah voilà je personnellement, moi si vous me demandez je préfère les dernières séries télé euh, comme ça que les derniers Star Wars quoi parce que euh, les séries télé sont trop bien le Mandalorian c'était vraiment bien dans les décors, dans l'action là il y a un peu de fight et tout c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, moi j'aime beaucoup personnellement. Euh, je kiffe bien me, me Bouba Fett et j'attends avec impatience demain le nouvel épisode qui sera certainement sur les réseaux euh, un peu plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous garder? Ah, bien évidemment, il y a aussi parking. Picky Blinders saison 6 qui commence. Alors, saison 6 est la dernière saison, bien évidemment, puisque après il y en aura plus. Alors, je vous mets pas la vidéo si j'aime pas me faire striker Mais voilà, donc il y a ça y est, c'est annoncé enfin officiellement après plusieurs teasers, spoil machin et tout. On a bien Picky Blinders saison 6. J'aime bien aussi. J'aime bien aussi, c'est un peu badass. Alors c'est la dernière saison et tout. Euh, il paraît, il subodore que peut-être il pourrait y avoir un film ou pas. Bah on verra, mais euh, je suis assez fan aussi de Peaky Blinders. Voilà, le saison 6, euh, je pourrais kiffer. Alors ça va être aux états unis on regardera en sous français. Il n'y a pas trop de soucis. Et j'avance tout doucement sur Vincenzo Casano sur Netflix, franchement c'est bien c'est bien, je me suis éclaté de rire ce week-end euh, j'ai regardé l'épisode euh, 5 là, où c'est le, le mec de la banque là, qui essaie de le de me séduire et tout, je me suis éclaté comme un gamin <rire> je rigolais comme un con dans ma télé et tout, il y a vraiment, là, c'est surjoué souvent, et c'est fait exprès en même temps mais euh, c'est très très drôle et voilà, c'est un épisode d'une heure et demie, comme ça que j'ai rien à faire, je regarde un épisode comme ça, en une fois ou en deux fois, et je prends beaucoup de plaisir ça, et j'ai aussi un truc avec les cuistots euh, sur Netflix, euh, ils font des pâtisseries et des robots en même temps. Il y a une meuf, elle travaille à la NASA. Je travaille à la NASA, je fais les robots sur sur Mars. C'est de la meuf. Tout ce qu'elle fait, elle marche. C'est même pas capable de faire deux poulies, <rire> le truc met. C'est évident que le truc il va. T'es quand tu regardes le truc, tu te dis après bon c'est scénarisé, on est d'accord. Mais quand y a le truc, c'est évident. J'ai pas besoin d'être pâtissier ou ingénieur pour voir que le truc ça va tout casser la gueule. Voilà. Et que, je, je, je, en fait, il la sauve. Il, la, il est vraiment, je pense qu'il la sauve pour parce que parce qu'elle est nulle, <rire> parce qu'elle est nulle et que le mec il est trop zen. Et il dit oui, voilà, ça va pas marcher. <rire> C'est bon, du coup je m'éclate comme un con, le mauvais truc, là j'ai dit putain mais c'est pas possible. Mais voilà, après le but c'est monter aussi dans le vlog. Bonjour à 42 GIF qui est là également. Pendant ce live il est un peu tôt le matin, on quand même 5 en ligne, à 4h du matin, ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, <rire> voilà pour la peu télé, mais voilà pour Netflix où j'en suis, il y avait un truc aussi, les meilleurs pâtissiers ils prennent cinq gros pâtissiers il faut le truc pour les anniversaires, les gâteaux, tout ça c'est moins bien. Mais le truc avec les robots là, les robots et la pâtisserie là ah, et puis la VF, elle est nulle, les voix sont nues, on dirait tous qui sont un peu du club de l'arc-en-ciel, comme ça, là. Et, euh, et les ingénieurs, ils comprennent rien. Ils sont tous ingénieurs de machin, ils voient les machins, ils disent putain, mais c'est du mécano. Ils ont pour faire des mécanos, les mecs, il n'y a rien qui marche. Pouf, bah dis donc. Voilà, mais voilà, donc du coup, si vous l'arrêtez à passer un bon moment, je vous inviterai à regarder ça sur Netflix. Ça permet toujours de dire, bah voilà, hein, en attendant, c'est toujours ça de prix. Voilà. Ça fera tout pour ce petit JT du Geek du euh, mardi, par exemple. 24 minutes, c'est pas mal. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Prochain rendez-vous sur Twitch, mercredi à 16h, pour un GG par en live d'une heure. Alors, mercredi, normalement, il y aura rien à gagner, encore une fois. Mais on peut se retrouver mercredi à 16h. On parle de tout, de rien, de ce que vous avez envie. De Peut-être j'essaierai de vous trouver des petits sujets d'actualité, comme ça. Par un film, série télé, en fait. Enfin, c'est vous qui lancez un peu le, la dynamique. Et moi, j'essaie de répondre. Et on passe toujours une, une bonne heure ensemble. Avec un moment plutôt sympathique, Patrick, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être passé me voir, mais n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous voulez cette vidéo sur YouTube, d'aller me suivre sur Twitch même si vous ne regardez pas, Essayez au moins de me suivre, vous allez vous, vous inscrire, vous mettez suivre, c'est gratuit comme ça, et ça permet d'augmenter un peu le nombre, et surtout ça permet après aux marques de dire, allez, on a pas mal de gens, hein, ils viennent, ils participent, ils faire gagner des trucs et tout, et les lots ne devraient être de croissante en croissant